Tout gagné c'est à Jésus C'est toujours d'actualité cette année Vous êtes toujours en direct d'évangile, hit, music wow, monde, tout hey. gagné. Sans, Sans même le savoir je m'étais condamné Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné Sans même le savoir je m'étais condamné Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné Si j'ai Jésus, okay. j'ai Acquérir, suivre pour devenir, accepter de mourir, renaître comme un phénix. Moi sans Dieu c'est comme un hélico sans hélice. Il a tout à m'offrir donc c'est ce monde que je délaisse. La croix devant, derrière le monde, même quand mes yeux seront humides, je m'appuierai sur le rocher qui m'a rendu solide. À quoi ça sert de gagner ce monde si au final ton cœur est vide J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné.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 Intervention, engagement, unité. Commençons par le commencement, c'est pour Dieu qu'il faut militer. Dans son armée A2D, nous recherchons sa volonté. Je sais, je veux, je peux. Voilà pourquoi je suis volontaire. Je m'approche donc je m'éloigne. J'ai perdu alors je gagne. Et je sais que je suis grand. Ce n'est plus une question de taille. Face au Goliath de ma vie, je sais que mon Dieu sera de taille. Si la bataille est à lui, la victoire n'est qu'un détail. Alors, hey. sans même le savoir, je m'étais condamné.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 à Jésus, t'as tout gagné.